Alors, euh, si un tel contenu, si un tel sujet, le, si vous vous intéressez sur la vie en cétogène, comment vivre en mode cétogène, comment manger keto, tout ça, ce genre de questions, les recettes, les idées, vous êtes à la bonne place, alors n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Donc, on voit plusieurs choses des recettes et puis, bon, j'ai quelques idées, on va voir euh, avec le temps et aujourd'hui, euh, je ne sais pas pour vous là, mais moi parfois j'ai envie de manger des céréales Oui Les céréales, ce n'est pas comme si c'est quelque chose que j'aime tellement Enfin, ce n'est pas mon, mon dada tellement Mais parfois, parfois je veux manger des céréales Comme les enfants hein? Vous pouvez voir ici, j'ai des céréales pour mes enfants Cheerio Et puis a euh, un des préférés là Croque Canel J'aime la cannelle alors ça, c'est bourré de sucre, il y a beaucoup de sucre dedans, je ne peux pas vraiment les manger. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je fais mes propres céréales avec mes graines, la farine, d'amande, tout ça. Et aujourd'hui, on va avoir une recette. Je les mets dans un contenant comme celui-ci. Là, j'avais fait des céréales style granola. C'était au chocolat, c'est pour ça que c'est un peu brun là, comme vous voyez. Et puis, c'est presque fini. Alors, euh, j'ai dit, ok, mes céréales sont finies. La boîte était euh, presque pleine, hein? c'était beaucoup. Alors, je me suis dit, ok, mes céréales sont finies, il faut que j'en fasse d'autres. Et j'ai dit, ok, je vais faire quelque chose de différent. Je vais faire euh, une recette qui a un petit peu euh, cette couleur et saveur. Donc, ici, dans cette boîte des céréales, par exemple, on a des céréales en carré, comme ça. Donc, c'est des petits carrés. C'est pas sous forme de granola, donc c'est un petit peu en pensant à, à ces céréales Et je me suis inspirée d'une recette du site de Dyer Doctor Je parle souvent de ce site, c'est un très bon site qui a des très bonnes recettes et De plus en plus, je vais vous dire où euh, je prends mes idées Parce qu'il y a plein plein d'idées sur le net et vous pouvez euh, les consulter Alors, ensemble on va voir ces genres de céréales à la cannelle Et j'espère, en tout cas, je suis sûre que vous allez aimer on y va alors, nous aurons besoin d'une tasse de farine d'amande, des grains de lin, des grains de tournesol, de la cannelle, la vanille et l'huile de coco, du sel. Nous aurons aussi besoin de l'eau. Alors pour commencer nous allons mettre dans notre mixeur la tasse de farine d'amande, 2 cuillères de grains de tournesol, une cuillère de grains de lin, une petite cuillère de cannelle, une petite cuillère de vanille, l'extrait de vanille, un quart de cuillère de, de sel, et une cuillère de coco de l'eau l'eau c'est deux cuillères et j'ajoute euh, un petit peu de sucre c'est keto friendly Il y a eu. donc là je, on va mélanger dans le mixeur mais ça fonctionne pas bien alors j'ai dû euh, changer et utiliser le, le food processor donc euh, le robot culinaire c'était beaucoup mieux et on obtient une pâte donc euh, tout à fait euh, euh, homogène assez un petit peu collante quand même mais souple quand nous allons étaler donc sur du papier parchemin alors sur du papier parchemin on met un petit peu d'huile parce que la pâte est un peu collante donc lui permet de, de ne pas rester collée sur le papier on met dans une deuxième feuille au-dessus et on va simplement rouler avec euh, notre rouleau à cuisine comme ça pour étaler la pâte. La pâte doit être bien étalée, bien fine pour pouvoir faire euh, des petits euh, carrés. Donc là, on enlève euh, euh, le papier et on va donc maintenant euh, découper avec... Euh, ces petits outils pour couper la pizza donc on va donc découper, tracer en fait en longueur et puis aussi de l'autre côté pour faire des carrés et c'est à peu près ça et au four ça sera à 350 degrés Fahrenheit donc voilà nos petits carrés ils sont tout prêts, on les met pour environ euh, 10 minutes, 10 minutes au four moi ça fait 10 minutes et c'était prêt parce que je l'ai coupé vraiment fin donc voilà à peu près le rendu final alors j'ai mes céréales que j'ai mis dans mon bol là mais comme vous pouvez voir c'est pas beaucoup <rire> c'est je c'est peut-être un quart de cette de ce bol donc pour que ça remplisse il faut peut-être que je meuppie la recette. 4 la prochaine fois je pourrais faire fois 2 quand même parce que je peux vous dire que ces céréales sont délicieux et pour une recette comme ça c'est six portions donc il faut diviser en six pour le manger mais ça va être difficile de manger six portions hein, parce que c'est très bon <rire> je pense que ça, ça va finir en trois portions peut-être <rire> donc j'ai euh, mis quelques ici dans ce bol. Je trouve aussi que j'ai coupé gros les petits carrés. C'est assez gros. Mais comme vous pouvez entendre, c'est vraiment croustillant. C'est vraiment vraiment bon. Ça, c'est à essayer, absolument. Donc, vous pouvez changer le type de céréales. À la place du granola, vous faites ceci. Et vous mélangez avec du lait, des fruits. Moi, j'aime mettre parfois des fruits dans mes céréales. Euh, parfois, j'aime mettre du yogourt, surtout avec des granola. J'aime mettre du yogourt sans sucre avec euh, des fruits et des céréales. Donc, là, on va faire le test du goût avec euh, le lait d'amande. Donc, j'utilise le lait d'amande non sucré. Et si c'est trop plate, une petite astuce, c'est que je mets quelques gouttes de stivia à l'intérieur pour que ça soit pas trop plate. Mais bon. On n'est pas obligé. Et donc, j'ai donc mis du lait, simplement. J'espère que c'est visible. Et on va goûter. Mmh, mmh. Ça c'est vraiment bon. C'est. Mmh. Mmh. C'est rassasiant. Je pense qu'ils ont raison de dire six portions. C'est Peut-être parce que j'ai pas faim là, il n'y a pas très très longtemps que j'ai mangé donc c'est waouh wow. à essayer absolument et ça peut servir de collation aussi ce genre de céréales. Bon, on peut mettre juste on peut juste les comme ça tout seul, donc c'est absolument parfait. Donc, c'était la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous donner des idées. Si vous avez envie de manger des céréales carrées comme ça à la cannelle. Voilà une bonne idée. J'arrive pas à manger. Alors, en tout cas, je vous souhaite de continuer à vous nourrir que du bon. On se voit à la prochaine fois. A bientôt. Bye bye.